Ouais. Non, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais c'est juste par rapport aux enfants, comme quoi ils suivent Bien scolarité. sûr, elle, elle peut appuyer, oui. mais elle ne peut pas prendre de décision. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Ça, je savais qu'elle ne pouvait pas prendre de décision, mais, mais c'est juste le, pour appuyer. Le supérieur à toucher, c'est euh, Villeneuve. c'est à Villeneuve qu'il faut faire un courrier si jamais on n'arrive pas à le faire bouger. Assez vite, on écrit à Villeneuve, on explique. Mmh. Pourtant, la famille Siavi, elle avait que trois ans de présence en France. On n'a pas de solo. C'est vrai que si on dit de se rapprocher, c'est pour parler doucement à un moment. Et madame, elle va vous parler. Voilà, il y a la famille qui est là. Il y a la maman mama de Gilali. Ce sont des parents ça, qui bien, vivent bien, ici depuis presque 50 ans. Toute la famille de Gilali, de sa femme, sont ici en France. Ils ont quatre enfants. Quatre C'est ça Gilali -ce que vous Ils ont quatre enfants sont toutes scolarisées ici à l'école. sont dans nos écoles, dans le quartier. Et aujourd'hui, on est en train de détruire une famille et au-delà de détruire une famille, c'est toute la population qu'on veut humilier. Nous aujourd'hui, si on a dit qu'on doit être debout avec la famille, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on qu n'acceptera plus. On n'accepte plus l'humiliation. On n'accepte plus la hagara. La hagara, ça veut dire l'injustice et le mépris. Prendre une famille, l'exploser comme ça, c'est une injustice et en plus de ça, c'est un mépris. On commence aujourd'hui. Mercredi, il doit aller à l'aéroport. S'il allé, on va prendre la décision, ce qu'on va faire. Est-ce qu'il partira ou pas La semaine prochaine, on ira au chemin bas. Et on va faire que dans les quartiers, on est son leader Alors s'il vous plaît messieurs, venez avec nous Venez avec nous s'il vous plaît Alors. Donc il y a une pétition de la ICFS, on a plusieurs organisations qui Ça, soutiennent les euh, familles. Le... On a les enseignants non, qui eux, soutiennent, la on, on a le réseau éducation sans que... frontières, ça, ça, on a la, ça, qui est le est le père, la famille juridiquement. Oui, Ils ont un avocat. Maintenant, pour qu'on puisse faire aboutir ce dossier cette affaire, ça ne se passe pas que dans les papiers. Une pétition, il peut y avoir 1500 signatures, ça ne fait pas de bruit. Si on est 200 devant la préfecture, c'est autre chose. À chaque fois qu'on a eu un préfet, un nouveau préfet, on a une nouvelle affaire. Et on est obligé de se battre pendant 6, voire 1 à 3 ans. La famille Razali, dont il y a un an on avait fait un grand rassemblement ici, elle est régularisée. La famille Siali de Val-de-Gour, elle est là avec nous, elle a été régularisée. Suite à un rassemblement Val-de-Gour, après à Pice C'est pour ça qu'il est important que le quartier se mobilise. Ça fait aboutir les choses. Maintenant, dans ce fracas, dans ce fracas, la, la souffrance, la difficulté, elle est où On a vu un peu comment ça se passait. C'est les enfants qui sont affectés. On a vu la famille des enfants de Siali. Nous avons vu les enfants de Sirazali. C'est des enfants entre 3 ans et 15 ans. Aujourd'hui, j'ai rencontré les enfants de Gilali, je vous assure, les deux petits, il y a des séquelles. Vivre cinq ans dans des conditions dans lesquelles ils vivaient, savoir que leurs parents, régulièrement, ils parlent de leur, de leur situation difficile. Et tout ça, ils n'ont pas de chambre à eux. Ils vont à l'école difficilement, ils sont suivis par des psychologues. Mais qu'est-ce qu'on veut de nos gamins dans nos quartiers Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'il n'y en a pas déjà assez qu'ils ont pété les plombs On a vu comment ça se passe. On a vu notre région. Donc l'idée en vérité. À chaque fois où on vient, on crie, on pleure et tout ça, sur cette affaire, on va décider de la faire autrement. On est fiers de nous. On est fiers de nous. Et on a la tête haute. Et on ne pleure pas. On ne baisse pas la tête, on va organiser tout une fête, tout un événement, jusqu'à la régularisation. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, ceux qui sont d'accord avec nous, il y a les amis de lui Debout, c'est pour ça qu'on a appelé l'affaire la « Tous Debout », toute la famille, Ce qu'on va organiser des événements dans nos quartiers. On va faire la fête, on va dire un moment, c'est avec la musique, c'est avec l'art, c'est avec la mobilisation qu'on veut nos droits. Et c'est comme ça qu'on va faire les choses. Mais on là, je ne les lâchera pas. Je m'arrête de parler là-dessus. Je vais inviter Zaleha. Zaleha est une militante. Il est proche de la famille. C'est une tous les deux. Voilà, il est une famille dans cette situation. Voilà, Je vais signer tout à l'heure. Tu veux parler, Zaleha, s'il te plaît Il y a aussi Yves qui va dire deux mots. Merci. Oui. Il y a juste pour rappeler le contexte dans lequel se passe l'affaire. On est justement, avant bon, tu parlais de la famille Razali, on est exactement à le famille, car Pendant très longtemps, la préfecture a refusé de régulariser la famille Razali parce que c'est une famille algérienne et que les Algériens, soi-disant, échappent au cadre de la circulaire valse. Et ce qui est stipulé, c'est qu'il ne rentre pas automatiquement dedans, mais le préfet peut à tout moment les régulariser. Et c'est ce qu'on lui demande. On lui demande d'appliquer aux Algériens comme aux autres les mêmes conditions, c'est-à-dire les 5 présences et les 3 ans de scolarité pour les enfants. Les autres les arguments de la préfecture qu'on peut déjà rejeter, c'est-à-dire que la famille Kenaïm n'a pas de lien familial en France, alors que les parents de l'un et de l'autre sont ici depuis des dizaines d'années. Donc c'est un argument qui tombe à plat. L'autre argument étant que si jamais on renvoie les enfants en Algérie, ils pourront suivre une scolarité normale. Madame, c'est le vous de Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Vous êtes venus là. Je suis Madame Guilagui. Je suis aujourd'hui avec mon mari, Katharine ici. Je suis celle qu'on est ici. Je ne voulais rien, je voulais vivre à le privé, juste en église avec mes enfants. Je ne voulais rien, je voulais juste donner moi deux titres six jours pour vivre tranquille. Toujours je veux mon père, mon père, mon père. Avec mes enfants, je sors, je perds, je sors. Mon mari ne dort pas la nuit, il prend des cachets pour dormir. Et je suis là je, depuis cinq ans, mais je n'ai rien fait de avec quelqu'un de, de, de mal, je n'ai rien fait. Et je voulais rien, je ne voulais rien. S'il vous plaît, monsieur le préfet, je ne voulais rien. Je voulais vivre tranquille avec mes enfants. Ce n'est pas la première famille. Et euh, pour qu'on comprenne un peu, un peu militer par solidarité d'une famille qui va être expulsée, c'est quoi C'est quoi militer et soutenir une famille C'est de dire à un moment, ce qui arrive à cette famille, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, et même si ça devait arriver à personne d'autre, nous avons le droit, le devoir d'être solidaires avec eux. C'est quoi être solidaire C'est que chacun sache qu'autour de nous aujourd'hui, il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde qui bouge avec nous. Si nous, dans les quartiers, on n'est pas là à montrer qu'on est solidaire et qu'on ne lâchera pas cette famille parce qu'on vit dans un pays qui dit être le pays des droits de l'homme, et être solidaire, c'est quoi C'est de temps en temps soutenir la famille. C'est à chaque fois qu'il y a un rassemblement, on est là. Et si chacun de nous amène 10 personnes, je vous jure qu'on les régularise. Cette famille, elle a eu déjà un titre de six jours Pour madame qui était malade, il n'a pas été renouvelé. Maintenant, ça ne dépend pas que du préfet. La pression là, elle est sur lui. C'est le représentant de l'État. Nous avons d'autres représentants de l'État dans notre département. Nous allons interpeller Christophe Cavard, comme on l'a fait pour les autres affaires. Nous allons interpeller Dumas, il faut que les uns et les autres se positionnent. Il y a des partis politiques qui doivent se positionner. On ne peut pas nous accepter aujourd'hui dans nos quartiers qu'on vient nous voir simplement pour dire voter pour nous. On ne veut plus de promesses. On ne veut plus de petites histoires. On veut voir les gens qui ont des difficultés avec nous. Nos quartiers, ils le savent tous. Il y a des grandes souffrances. Et moi aujourd'hui, si je dis que le 18, il a été interpellé devant l'école, ce que j'ai envie de dire à la jeunesse dans nos quartiers, faites attention à vous. Faites attention à vous. On en a vu d'autres partir dans le passé. Pour des histoires bêtes, ne répondez pas aux provocations.